C'est le moment Esprit de Dieu C'est le moment C'est le moment C'est le, le moment De glorifier ton nom Saint-Esprit c'est le moment. Esprit de Dieu, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de glorifier ton nom. Saint-Esprit descend. C'est le moment. Esprit de Dieu, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment de glorifier ton nom. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là pour toi, pour te glorifier, Jésus. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour te bénir, Yahweh. Nous sommes là ce soir. Nous sommes là, Papa, pour toi, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là Jésus Nous sommes là Nous sommes là Yahweh pour toi Pendre Père Nous sommes là Jésus Nous nous sommes là, Jésus, nous sommes là, nous sommes là, Yahweh, pour toi, Saint-Esprit, nous sommes là, Saint-Esprit, nous nous sommes là, Saint-Esprit, nous sommes là, nous sommes là ce soir pour toi, Saint-Esprit, c'est le moment, Esprit de Dieu, c'est le moment.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 Oh, that's sa Saint-Esprit, visite-nous ce soir. Saint-Esprit, viens remplir ce lieu ce soir. Saint-Esprit, viens nous remplir ce soir. Saint-Esprit, visite-nous abondamment ce soir. Saint-Esprit, viens prendre la place qui te revient ce soir. Alléluia. Saint-Esprit, viens nous visiter. Saint-Esprit, viens nous visiter. Viens prendre la place qui te revient. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Lion de la tribu de Judas. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi étoile brillante du matin, alléluia. Louange à toi Jésus, béni soit ton Seigneur. béni soit ton saint nom Adonai, béni soit ton saint nom O Yahweh, béni soit ton saint nom O Jéréh, béni soit ton saint nom Elishama, béni soit ton saint nom Elohim, alléluia. Orikabashéke debaya, qui laba béni soit ton nom. Nous élevons ton nom plus haut ce soir. Seigneur, ce soir, nous voulons élever ton nom. Oh Jésus. Plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh, Jésus. Béni soit ton nom, oh roi de gloire. Nous voulons élever ton nom ce soir. Nous élevons ton nom plus haut. Oh. Au-dessus des circonstances, au-dessus de toute tribulation, Seigneur, au-dessus de la persécution, nous élevons ton nom. Au-dessus de tous les problèmes, nous élevons ton nom ce soir. Oh Jésus, nous élevons ton nom ce soir. Alléluia. Oh Seigneur, tu es mon rocher, béni sois-tu au oh, roi de gloire. Le plus haut. Oh, oh Seigneur, nous élevons ton nom. Oh Seigneur, nous élevons ton nom plus haut encore ce soir. Alléluia. Au-dessus des difficultés, nous élevons ton nom. Oh Seigneur, ce soir, nous élevons ton nom. Comme une bannière dans les cieux. Oh, nous élevons ton nom, Seigneur. Qui est comme toi, qui est comparable à toi. des Français. Oh Jésus, nous élevons ton nom plus haut ce soir. Comme nous ne l'avons jamais élevé, Seigneur. Ce soir, nous voulons élever ton nom plus haut. Oh. Nous oh élevons, en élevons, nous élevons, nous élevons, nous élevons, élevons, Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de toute attaque, au-dessus de toute difficulté, au-dessus de toute tribulation, au-dessus, Seigneur mon Dieu, de toute principauté. Nous élevons ton nom ce soir. Oh, Jésus, nous élevons ton nom ce soir. Oh, comme une bannière dans les cieux, nous élevons ton nom ce soir. Alléluia. Comme une bannière dans les cieux, nous élevons ton nom. J'élevons ton nom plus haut. J'élevons ton nom Oh Jésus, Il va dans les cieux. Alléluia. Oh Seigneur, nous élevons ton nom au-dessus de tout esprit de divination. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de tout démon. Nous élevons ton nom ce soir au-dessus de toute attaque spirituelle et physique. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de toute maladie. Nous élevons ton nom ce soir au-dessus de la pauvreté. Nous élevons ton nom ce soir au-dessus de la misère. Nous élevons ton nom ce soir au-dessus des échecs. Nous élevons ton nom ce soir parce que tu es dieu tu es un étendard pour nous dans les cieux alléluia nous élevons ton nom plus haut nous élevons ton nom Alléluia, gloire à ton nom Jésus, nous élevons ton nom plus haut, nous élevons ton nom Seigneur, plus haut, au-dessus de toute distraction, au-dessus Seigneur mon Dieu de tout ce qui nous fait obstacle pour rentrer dans, ta, dans la destinée que tu as prévue pour nous. Nous élevons ton nom, adorateur, adoratrice, shalom, shalom ce soir encore une fois, Dieu m'a fait grâce, Dieu me fait grâce ce soir de venir euh, remplacer... Euh, le frère, euh, l'adorateur Franklin, qui a une euh, préoccupation, une contrainte technique. Et c'est une grâce pour moi. J'ai envie de lui dire, Seigneur, à toi la gloire, trois fois Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois Saint, le Seigneur, le Fils de David. Trois fois Saint, le Seigneur, il vient nous sauver. Il est notre salut. Il est notre Dieu. Il est la lumière. Il est notre salut. Il est notre Dieu. Il est la lumière. Ciel si et terre passeront. Sa parole ne passera pas. Ciel si et terre passeront. Sa parole ne passera pas. Non, non, non, non, non. Ne passera pas. Non, non, non, non, non. non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 si elle était heureuse, passeront, sa parole ne passera pas. Si elle était terre passeront, sa parole ne passera pas. Non, non, non, non, non, ne passera pas. Non, non, non, non, non, non, ne passera pas. Oh Seigneur, ta parole ne passera pas. Ce que tu as dit hier, tu le fais aujourd'hui pour nous. Ce que tu as annoncé, Seigneur, tu le réalises. Ta parole ne passera pas Ta parole ne passera pas Toi le Dieu très saint Purifie-nous ce soir et envoie-nous ton esprit Remplis-moi ce soir de ton esprit Adorateur, adoratrice, je vous disais que L'adorateur Franklin qui devait passer à une contrainte technique de dernière minute Donc pour moi c'est une grâce C'est une grâce de venir conduire l'adoration ce soir C'est une grâce de me tenir devant le trône de Dieu Pour élever la voix avec vous la grâce de Dieu est tombée sur moi Comme chante lui-même Franklin La grâce de Dieu est tombée sur moi Parce qu'on ne vient pas dans la présence du Seigneur en vain On ne vient pas conduire l'adoration de notre Dieu en vain La grâce de Dieu est tombée sur moi La grâce de Dieu est tombée sur moi Ça tourne, tourne, tourne, tourne, tourne oh, oh. La grâce de Dieu est tombée sur moi Aujourd'hui c'est mon tour. La grâce de Dieu est tombée sur moi. La grâce de Dieu est tombée sur moi. Ça tourne, tourne, tourne, tourne, tourne, tourne, tourne, tourne, tourne, tourne. La grâce de Dieu est tombée sur moi. Dieu bénisse l'adorateur Franklin. parce que C'est parce qu'il a été empêché que Dieu m'a choisi pour venir ce soir conduire l'adoration sur cette plateforme. Bien aimé, c'est une grâce et je veux rendre grâce à Dieu, je veux grande gloire à Dieu pour le fait qu'il m'ait choisi et pour l'opportunité qu'il a créée, pour la circonstance qu'il a créée en ma faveur. Merci Seigneur, parce que ce soir je suis venu dans ta présence et je vais prendre ma grâce ce soir. Je vais prendre Seigneur mon Dieu, ta grâce qui est tombée sur moi, je vais la saisir ce soir. Alléluia. Et je veux poursuivre avec l'adorateur Franklin, parce que je suis inspiré ce soir par lui, pour dire au Seigneur, Seigneur, grâce à toi, ma vie a changé. Grâce à toi, Seigneur, ma vie a changé. Mmh, gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu lion de la tribu de Judas. Béni sois-tu, mon Papa. Béni sois-tu, Père Très Saint. Béni sois-tu, oh Lion de la tribu de Judas. Béni sois-tu, Elishama. Béni sois-tu, Yahweh. Alléluia. Oh, tout ce que. Tu es fait pour moi et quand je me souviens de là où tu m'as je ne peux que chanter haut, tous les jours louanges je ne veux que chanter haut, oh, tous les jours t'es loin. Je ne que moi j'étais, tu as changé ma vie. Oh Jésus, je ne cesserai de louer ton saint nom, car ta fidélité tu jamais et ton amour pour moi. Il t'a plus de me sauver, il t'a plus de me laver, il t'a plus de me sentir. Oh Jésus, il t'a plus de le faire. Il t'a plus de me justifier. Oh Jésus. Oh toi. Jésus. Ma vie a changé. Grâce à, toi, grâce à toi, Jésus, ma vie a changé. Ma vie a changé. Oh, Jésus, j'étais. Ma vie a changé. Seigneur, c'était hier. Hum, Gloire à toi, Yahweh. Ma vie a changé. Gloire à toi, Éternel. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans ma vie. Merci, Jésus, pour ta grâce dans ma vie. Alléluia. Merci, Éternel. Merci, Yahweh. Seigneur, tu as changé ma vie. Le pécheur que j'étais, Seigneur. Oh, Seigneur, tu m'as gâté en janvier. Hey, tu m'as gâté. Oh, tu m'as gâté. Oh, Jésus. Tu m'as gâté, mais tu m'as gâté, oh Tu m'as gâté, mais où c'est pas encore Oh Jésus, oh Seigneur, comment ne pas te dire merci Peu que, que chanter, oh Tous les jours tes louanges je ne peux que chanter, oh, tous les jours t'es louanges, grâce à toi, ma vie a changé. Grâce à toi, Seigneur, ma vie a changé. Jésus, grâce à toi, ma vie n'est plus la même et elle ne sera plus jamais la même. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous te levons au-dessus de toutes les difficultés, au-dessus de toutes les circonstances, au-dessus de toutes les douleurs, au-dessus, Seigneur, de toutes les difficultés, nous te levons ce soir. Oh, Jésus, ma vie a changé par ta grâce. Ma vie a changé parce que tu m'as aimé. Ma vie a changé parce que tu l'as décidé. Ma vie a changé, Seigneur, mon Dieu. Gloire à toi, éternel. Béni soit ton Saint, nom. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Je sais une chose, lorsque l'Éternel alléluia, lorsque l'Éternel fait des choses, souvent nous ne voyons pas. Mais si nous restons dans le silence, que nous nous approchons de notre Dieu, que nous regardons bien avec les yeux de notre cœur, avec les yeux de notre âme, il est clair que nous verrons la grâce de Dieu. Il est clair que nous nous rendrons compte de ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il a fait pour nous qui est si grand. Qu'un qu qu Dieu vienne se donner lui-même, qu'un Dieu vienne se livrer lui-même. Bien-aimé, il n'y a pas plus grand amour que ça. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai envie de chanter ce soir avec Marcel Bungu que si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux te taire ce soir et dans le silence de ton cœur, écouter la voix du bon berger je t'ai, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demain. Et ta vie à chacun, coule comme un torrent. Oh, Jésus. Quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler. Oh Seigneur, si je me tais, je l'apprendrai. Oh Jésus, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé.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 Coule comme un torrent. Oh Jésus, oh Seigneur, ta vie à moi, ta vie en moi coule comme un torrent. Ton amour en moi, Seigneur, coule comme un torrent. Oh Jésus, comment ne pas te dire merci, comment ne pas te psalmodier? Oh Jésus, chaque coule comme un torrent. Oh Seigneur, ta vie à moi coule comme un torrent. Ton amour, Seigneur, vibre en moi. Oh Seigneur, et je me rends compte que je ne peux pas passer un instant sans t'adorer. Quelle que soit la situation, Seigneur, je chanterai tes louanges. Quelle que soit ma condition, je t'adorerai. Je chanterai tes louanges. Parce que toi, tu m'as aimé le premier. Seigneur, quelles que soient les circonstances que je peux traverser, je sais une chose. Ah Seigneur, il y a des choses que toi, tu as entendues que je n'ai pas entendues. Il y a des choses, Seigneur, que tu as vues que moi je n'ai pas vues. Et d'une façon ou d'une autre, tu m'as gardé. D'une façon ou d'une autre, tu as pris soin de moi. Il y a des choses qui n'entraient pas dans le plan que tu as prévu pour moi, Seigneur. Et tu as géré la situation en silence. Oh Seigneur, je ne comprendrai pas toujours. Mais tu es Dieu. Ton amour coule en moi. Ton amour coule en moi. Ta vie coule en moi. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, éternel, mon Dieu. Bien-aimé, il y a quelques jours, j'étais hors d'Abidjan. J'étais avec l'adoratrice Cathy Nguesson. Et au petit matin, lorsque je me suis réveillée, lorsque j'ai ouvert les yeux, il y a un cantique qui a résonné dans mon esprit. Je ne le connaissais pas entièrement, mais les paroles, les paroles résonnaient dans mon esprit. Et puis j'ai dit, Cathy, me... voici avec quel cantique je me suis réveillée. Je n'ai pas toutes les paroles. Et automatiquement, elle est allée chercher sur YouTube. <rire> Bien aimé, quand elle a fini de cliquer sur YouTube, elle, tout lui elle dit les paroles, elle me dit, c'est Franklin là. J'ai dit, waouh, c'est pas vrai. Et toute cette journée-là, je n'ai pas arrêté. Elle et moi, nous n'avons pas arrêté de le chanter. alléluia Je veux chanter ce cantique ce soir parce qu'il me parle encore. Et je crois que s'il m'a parlé, si Dieu l'a mis comme ça dans mon, dans mon esprit, dans mon âme, c'est parce qu'il a quelque chose à révéler par rapport à ça. Ton nom c'est Jésus. Jésus. Tu es l'opérateur de miracles. Ton nom c'est Jésus. C'est un cantique qui a beaucoup d'autres paroles, mais ce sont ces paroles-là que Dieu a mis dans ma tête ce jour-là, mon réveil. Ton nom c'est Jésus Jésus Tu es l'opérateur de miracles Ton nom c'est Jésus Seigneur je ne sais pas ce que tu veux nous dire à travers cela Ton nom c'est Jésus Jésus tu es le façonneur de destinée. Oh Jésus, ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est Jésus. Jésus. Tu es le façonneur de destinée. Ton nom c'est Jésus. Bien-aimé, si tu peux t'approprier ces paroles ce soir Est-ce que tu peux le dire au roi de gloire Ton nom c'est Jésus Jésus Tu es le façonneur de destinée. Ton nom c'est Jésus Ton nom c'est Jésus Jésus tu es l'opérateur de miracles Ton nom c'est Jésus Ton nom c'est Jésus Jésus Tu es le façonneur de destinée Ton nom c'est Jésus Ton nom c'est Jésus Ô oh Jésus, tu es le façonneur de destinée. Ton nom, c'est Jésus. Seigneur, je sais que si tu m'as donné ce cantique, c'est que tu as façonné ma destinée. C'est que tu as fini, Seigneur, de, de façonner. Tu es en train de me parler pour dire, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, c'est toi le façonneur de destinée. C'est toi l'opérateur de miracles. Ton nom, c'est Jésus. Jésus. Tu es l'opérateur de miracles.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 Jésus, tu es le façonneur de destinée. ton nom c'est Jésus. Seigneur, viens et opère des miracles aujourd'hui dans la vie de tes enfants. Viens et opère des miracles aujourd'hui dans la vie de tes adorateurs et de tes adoratrices. Viens et opère des miracles dans la vie de tous ceux qui sont découragés. Ô oh Seigneur, viens et opère des miracles dans la vie de toutes ces personnes qui se disent, la fin de l'année est arrivée, je n'ai pas encore vu quelque chose. Viens et opère des miracles, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, révèle-toi chaque personne aujourd'hui, ce soir, comme... Seigneur, celui qui façonne nos destinées. Viens et façonne ma destinée. Viens et façonne ma destinée. Je me laisse pétrir par toi, Seigneur. Je me laisse façonner par toi. Seigneur, parce que je sais que la destinée que tu as prévue pour moi, Seigneur, c'est une destinée de gloire. C'est une destinée de bonheur. C'est une destinée merveilleuse. Tu es le façonneur de destinées. Ton nom, c'est Jésus. Oh, Jésus. Tu es le fassonneur de destinée. Oh, ton nom c'est Jésus. Ré que de bon, je suis que de ma caille à compta. Ré kori, cheke de gori, cabache, cheke de bacante, l'ordre, skrike de compte, bate. Ton nom c'est Jésus. Jésus. Tu es le fassonneur de destinée. Ton nom c'est Jésus. Oh Seigneur, ton nom c'est Jésus. Jésus, tu es le façonneur de destinée. Ton nom c'est Jésus. Tu es le façonneur de destinées. Tu es le façonneur de destinées, Seigneur. Viens et façonne la destinée de tes enfants. Seigneur, façonne la destinée et montre à tes enfants, Seigneur mon Dieu, que tu as façonné leur destinée, que tu es en train de faire quelque chose de merveilleux. Ton nom, c'est Jésus. Bien-aimé, si tu peux dire à l'éternel qu'il est le façonneur de ta destinée, qu'il est l'opérateur de miracles. Ton nom, c'est Jésus.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 Ton oh nom, c'est Jésus. Je sais que si tu l'as mis dans mon âme, si tu as mis ce cantique dans mon âme, oh Seigneur, c'est parce que c'est un message précis que tu me donnes. Seigneur, tu es en train de me dire que ce que tu as prévu est arrivé. Tu es en train de me dire que ton temps est arrivé et que je vais témoigner de toi. Je vais témoigner de toi, Seigneur. Oh Jésus, merci pour ton onction qui descend à cet instant pour me confirmer, Seigneur, cela, pour confirmer, cela à tes enfants, pour confirmer à tes enfants que tu, oh Seigneur, que tu es le façonneur de leur destinée, et que dans très peu de temps, le temps Seigneur du témoignage est arrivé. Que le temps, oh Seigneur, tu es en train de dire à tes enfants ce soir que le temps est arrivé. Le temps de témoigner de ce que tu es le façonneur de leur destinée est arrivé. Le temps de témoigner, le temps pour tes enfants, oh Seigneur, de témoigner que Seigneur mon Dieu, le temps de, de, du miracle que tu leur as promis est arrivé. Que le temps est arrivé. Je suis convaincu, Seigneur. Oh Seigneur, ton esprit, l'esprit de Dieu, parle à mon esprit ce soir et me dit de dire à ses enfants, oh Seigneur, que notre Dieu est le façonneur de destinées et qu'il est dans le temps. Il est dans le temps et c'est le moment de rendre témoignage. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu mets sur les lèvres de tes enfants des sujets de louange, des sujets de témoignage. Parce que, Seigneur, leur vie va parler. La vie va parler. La vie va parler de ta gloire. La vie va parler de qui tu es. La vie va parler de ce que tu es l'opérateur de miracles. Je ne sais pas quel miracle chacun attend individuellement. Mais Seigneur, ce soir, je veux te lever au-dessus des difficultés. Je veux te lever au-dessus des problèmes. Je veux te lever au-dessus de toutes circonstances douloureuses. Je veux te lever au-dessus du deuil. Je veux te lever ce soir au-dessus de toute maladie. Père, parce que le temps pour toi est arrivé de te manifester à tes enfants comme le Dieu qui opère les miracles, comme le Dieu qui est le façonneur de destinée Ton nom c'est Jésus. Oh, Jésus, tu es le façonneur de destinée Ton nom c'est Jésus. Oh Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Seigneur tu es sur ton trône Oh Seigneur je sais que tu t'es levé pour nous Parce que ton temps est arrivé Tu es plus grand que ce que l'on dit Papa Yahweh Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es excellent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 Tu es le façonneur de destinée. Tu es l'opérateur de miracles. Ô oh Seigneur, tu agis au-delà de mon entendement. Oh Seigneur, tu agis au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Yahweh oh oui, Dieu. Oh Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on dit.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 Le diable a pensé que j'allais rester dans le deuil. Le diable a pensé que j'allais rester dans les pleurs, dans les lamentations. Le diable a pensé que, en voyant cette situation vers moi, j'allais dire « Mon Dieu, je ne t'adore plus. Mon Dieu, je ne te reconnais plus comme Dieu. Je t'ai prié, tu ne m'as pas répondu à moi. Parce que mon Dieu, il est au-delà et au-dessus de ce que je peux penser et imaginer. Mon Dieu est au-dessus de ce que je peux penser et imaginer. Il est plus grand que ce que l'on dit.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 Ton nom c'est Jésus tu as, tu as joué au moment où je ne m'y attends même pas Oh Seigneur mon Dieu Lorsque je pense que je suis abandonné Toi Dieu je sais que tu m'as vu Je sais que tu m'as vu et que tu as prévu quelque chose Et que ce que tu as fait dans ton plan Ton nom c'est Jésus Oh Jésus Tu es le façonneur de destinée ton nom c'est Jésus, Seigneur. Tu as parlé à mon esprit. Tu m'as dit de reconnaître que tu es le façonneur de destinée. Tu, tu m'as réveillé le matin en mettant cela dans mon âme, en mettant cela dans mon esprit. Oh Dieu, je sais que je vais rendre témoignage dans très peu de temps de ce que tu es le façonneur de destiner, de ce que malgré tout, Seigneur, c'est ce que tu as décidé qui arrive. Que malgré tout, Seigneur, tu es sur ton trône. Ton nom c'est Jésus, bien aimé dans peu de temps après toi à témoigner de ce qu'il est le façonneur de ta destinée. Dans peu de temps après toi à témoigner. Et là, en ce moment, si le Seigneur me fait insister sur ce cantique, bien-aimé, il faut te l'approprier. Bien-aimé, il faut le saisir dans ton âme. Ton nom c'est Jésus. Jésus, tu es le façonneur de destinée. Ton nom c'est Jésus. Alléluia, ton nom c'est Jésus, oh Jésus, tu es l'opérateur de miracles, oh ton nom c'est Jésus, tu es le façonneur de destinée, ton nom c'est Jésus viens au oh Père, des miracles dans la vie de tes enfants ce soir, viens au oh Père des miracles dans la vie des personnes qui sont découragées, viens au oh Père des miracles, viens révèle-toi au oh Père, comme le façonneur de destinée, oh Seigneur, que ton nom est merveilleux, que ton nom est merveilleux toi le façonneur de ma destinée oh Seigneur, je sais que dans très peu de temps, je vais rendre témoignage je vais rendre témoignage, oh Seigneur au-delà, au-dessus de ce que je peux penser ou imaginer Alléluia, gloire à ton nom Seigneur. Ce soir, ce que j'ai envie de faire simplement, c'est de te dire merci et c'est de te rendre gloire parce que tu es élevé au-dessus des problèmes. Tu es élevé au-dessus de la tristesse. Tu es élevé au-dessus des cas difficiles. Tu es élevé, Seigneur, au-dessus des tribulations. Tu es élevé, Seigneur, au-dessus de toutes les attaques. Tu es élevé au-dessus des maladies. Tu es élevé, Seigneur, au-dessus de ce que nous appelons difficultés financières. Tu es élevé au-dessus, Seigneur, du chômage. Tu es élevé, Seigneur, mon Dieu, au-dessus de la misère et de la pauvreté. Tu es levé Seigneur ce soir, gloire à ton nom Merci Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on dit Que ton nom soit béni Bien aimé, j'aimerais que nous prenions ce soir nos Bibles Dans le livre de Un roi Je l'ai dans la tête depuis quelques jours Et je ne savais pas que je devais diriger ce soir J'étais là, j'étais là, j'entends la veuve de Sarrepta La veuve de Sarrepta J'ai dit bon Seigneur je ne sais pas Mais comme ce n'est pas mon tour de diriger je vais laisser comme ça et puis ce jour-là, je vais regarder ça avec tes enfants. Et aujourd'hui, lorsque Béatrice m'a dit que euh, Franklin a un souci technique... Et que, est-ce que tu peux le remplacer J'ai dit, Seigneur, la grâce de Dieu est tombée sur moi. Alléluia Ça a tourné, tourné, tourné. La grâce de Dieu est tombée sur moi. Parce que venir conduire l'adoration aujourd'hui, samedi, alors que je n'étais pas préparé, c'est parce que la grâce de Dieu est tombée sur moi. Et je sais que je vais sortir de ce moment avec la grâce que Dieu a déposée pour moi dans la conduite de cette adoration. Parce que je suis venu au pied du roi de gloire. Parce que je suis venu au pied du façonneur des destinées. Parce que je suis venu au pied de l'opérateur de miracles. Je suis venu au pied de celui qui a séché mes larmes. Je suis venu au pied de celui qui a calmé mon cœur. Je suis venu au pied de celui qui donne la paix. Bien-aimé, je ne sais pas avec quoi tu es venu. Je ne sais pas avec quoi toi tu es venu. Mais il est clair que si tu es là ce soir, si tu te disposes, le Saint-Esprit vient te remplir. Et l'Esprit de Dieu va te parler. Et Dieu va te sortir de là avec un témoignage. Parce que Dieu met sur tes lèvres, Dieu met sur ta langue, Dieu met dans ta bouche un sujet de témoignage bien-aimé. Et n'hésite pas à témoigner Lorsque tu sortiras de ce moment Alors nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 roi 17 1 roi chapitre 17 Verset 8 à 16 1 roi chapitre 17 Verset 8 à 16 Je répète 1 roi chapitre 17 Verset 8 à 16 Je vais lire la parole de Dieu 1 roi chapitre 17 Verset 8 à 16 Je lis la parole Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Saretta qui appartient à Sidon et demeure là. Hum. Voici, j'y ai ordonné à une veuve, à une femme veuve, de te nourrir. Il se leva et il alla à Saretta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, « Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. »« Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. »« Et elle alla en chercher. »« Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. »« Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. » Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu la porteras, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia Ainsi parle l'Éternel, dans 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Bien-aimés, nous allons décortiquer ensemble parce que je lis en même temps que vous, et je crois que Dieu veut nous parler certainement par rapport à ce passage. La parole de Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Saretta. Et demeure là. Dieu donne un ordre à Élie et il lui dit, là-bas, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Bien-aimé, on est en pleine famine. On est en pleine famine. Et Dieu dit à quelqu'un de se lever pour aller quelque part. Et il y a une femme veuve qui va le nourrir. Une femme veuve, elle est dans une, dans une certaine condition. Une femme veuve, comment se fait-il que c'est elle qui doit aller nourrir quelqu'un alors qu'on est dans la famille. Tu sais, ce n'est pas notre Dieu qui est le façonneur des destinées, là, qui peut faire quelque chose comme ça. Bien-aimé, la parole de Dieu dit Elie a obéi. » Dieu nous invite ce soir à obéir à tout ce qu'il nous dit de faire. Parce que lui, lui seul, il sait toujours pourquoi il fait les choses. Il sait pourquoi il fait les choses. Va, va demeurer là-bas, à s'arrêter Et, je, et je, il dit, j'ai ordonné <rire> à une femme veuve de te nourrir. Ah et Elie s'en va. Il n'a pas dit à Elie, elle s'appelle tant et tout. Il dit, va, j'ai redonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu, c'est-à-dire, la logique des hommes n'est pas la logique de ton Dieu. Bien-aimé, ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de t'annoncer que la logique des hommes, ta logique humaine, ce n'est pas la logique de Dieu. Les hommes, dans leur logique, auraient voulu qu'on envoie Elie chez une personne qui se suffit chez une personne qui n'est pas dans les problèmes. Mais Dieu dit, va chez une veuve, je lui ai ordonné de te nourrir. Alléluia. Et voilà Elie qui arrive à l'entrée de la ville, il trouve une femme veuve qui ramassait du bois. alors Je ne sais pas euh, comment on reconnaissait les femmes veuves là-bas, peut-être que les personnes qui sont plus avancées que moi dans, dans l'explication euh, de la parole de Dieu pourront me dire. La parole de Dieu dit qu'il voit une femme veuve à l'entrée de la ville et il commence à lui présenter sa situation, il veut de l'eau, après il dit il veut du pain, et ainsi de suite. Bien aimé, la réponse de la femme, à la réponse de la femme, Elie aurait, aurait pu se dire, « Eh, hey, Seigneur, tu dis que tu as donné à quelqu'un de me nourrir, est-ce que c'est celle-là vraiment ?» Parce qu'elle n'a pas le profil de quelqu'un qui doit nourrir une autre personne. Bien aimé, en parcourant jusqu'au bout la parole de Dieu, je me rends compte qu'en réalité, Dieu voulait faire du bien à cette femme veuve. Dans ce moment de famine, c'est à elle que Dieu voulait faire du bien. S'il ne n'aurait pas, ce n'est pas chez elle qu'il l'a envoyé, lui. Parce que si on voulait regarder ce qu'elle avait comme bien, bien aimé, elle était, elle était humainement, on peut dire qu'elle était disqualifiée. Mais Dieu l'avait qualifiée pour nourrir son serviteur. Dieu l'avait qualifiée. On dit, elle est pauvre et tout, mais Dieu l'a qualifiée pour nourrir, bien-aimé. Tu n'as rien, tu n'es pas quelqu'un de, devant les gens. On dit, tu n'es rien, mais Dieu t'a choisi, Dieu t'a qualifié, bien-aimé, Dieu t'a qualifié. Et lorsque je lis son histoire, ça me fait penser à ce paralytique qui était à la piscine, qui était couché depuis plusieurs années. La parole de Dieu dit, « Jésus l'a vu coucher. Alléluia, bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire que Jésus a vu ta situation. Là où tu es, où tu penses que tu es à terre. Moi aussi, j'étais dans le deuil. Je pleurais, je me lamentais. Je ne peux pas rester une minute là, sans penser. C'est vrai, les images sont là de temps en temps. Mais aujourd'hui, là, je suis plus calme. Mais je ne pourrais pas rester une minute comme ça là, sans pleurer. Mais Dieu, je sais que Dieu m'a vu. Dieu m'a vu en train de pleurer. Bien aimé, ce soir, j'ai le plaisir de te dire, euh, Dieu t'a vu. Il t'a vu. Il a connu, il a vu la situation de cette femme là, de cette veuve à Sarreta. Je ne sais pas si c'est parce que je suis fraîchement veuve que Dieu m'a dit d'aller de, de voir l'histoire de la veuve de Saretta. Mais je crois que cela est valable aussi pour toi dans ta situation actuelle. Tu n'es pas forcément veuve, mais tu es dans une situation et Dieu t'a vu. Il dit, il a ordonné à la veuve de nourrir. Alors qu'il savait très bien qu'elle n'avait pas les ressources pour le faire. Alléluia. Elle n'avait pas les ressources, mais Dieu, dans son plan pour elle, lui, le façonneur des destinées, lui, l'opérateur des miracles, il avait déjà prévu qu'elle allait avoir suffisamment de ressources pour nourrir son serviteur. Bien aimé, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Est-ce que je suis en train de parler à un, un adorateur ou une adoratrice ce soir Dieu, il connaît ta situation. Mais il dit, il t'a ordonné de faire ça. C'est parce qu'il t'a vu. Il a vu ta situation. Il connaît ta situation. Donc il t'emmène, il te confie une mission. Et par rapport à ce que Élie lui demande La femme dit Je vais ramasser deux morceaux de bois J'ai juste une poignée de farine Et puis un peu d'huile Je vais préparer mon enfant et moi on va manger Puis on va mourir <rire> Bien aimé la parole de Dieu dit que Eli Il dit à la femme que Il faut me donner ça quand même à moi d'abord à moi d'abord Avant de servir ton fils et toi C'est comme si il demande à la femme, donne-moi ta, ta vie, donne ta vie à Dieu. Ainsi parle l'éternel, donne ta vie à Dieu et puis il va s'occuper du reste. Donne-lui, confie-lui ta vie. Parce que là, là, c'était ses ce, dernières ressources. Après ça, il n'y a plus rien, dit je moi, il et puis je meurs. Il dit il faut me donner. Alléluia. Alléluia. Donc ta vie là, donne-moi. Ta situation là, donne-moi. Ce qui te reste là, donne-moi. Et puis tu vas voir le miracle que je vais faire.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 Ma vie à Dieu Moi j'ai donné Ma vie à Dieu Ma vie à Dieu Moi j'en jette. Moi j'ai donné Ma vie à Dieu Bien-aimé, dis à l'Éternel que tu lui as tout confié Que tu as tout déposé dans ses mains Ma vie à Dieu Moi j'ai donné Ma vie à Dieu Je sais qu'il a vu ma situation Parce que j'ai donné Ma vie à Dieu il prend bien soin de moi Il ne me laissera jamais tomber Oh, parce que j'ai donné ma vie à Dieu Il ne me laissera jamais tomber Moi, j'ai donné ma vie à Dieu Ma situation à Dieu Oh, j'ai donné ma situation à Dieu parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Oh Seigneur, oh Seigneur, tu ne me laisseras jamais tomber. Ta parole dit tu ne me laisseras jamais tomber. Toi, tu es le façonneur de destinée. Tu es l'opérateur de miracles. Et ta parole me montre ce soir que tu as vu ma situation. Tu as vu ma situation. Tu sais dans quelle situation je me trouve. Tu sais dans quelle situation les adorateurs et adoratrices qui sont sur cette plateforme, dans quelle situation chacun se trouve, Père. Mais tu dis, confie-moi tout ça, donne-moi tout ça, confie-moi cette vie-là. Et le miracle va se produire au-delà de ton entendement. Ah Seigneur, qui peut se comparer à toi Seigneur, qui peut se comparer à toi tu es le façonneur de destinée. Je suis convaincu que dans peu de temps, je vais témoigner de ce que Dieu est le façonneur de ma destinée. Bien-aimé, toi aussi, il y a quelque chose pour toi. Après toi à témoigner, ce que Dieu met sur nos lèvres ces derniers temps, c'est de dire Alléluia. Mais tu dois lui dire Alléluia en lui confiant tout, en abandonnant tout entre ses mains. En disant, Seigneur, fais-en ce que tu voudras. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas où tu vas m'emmener. Mais Seigneur, tu as vu ma situation. Dieu elle n'a pas Élie est quelque part là-bas. Et puis il dit, va, j'ai ordonné à quelqu'un de te nourrir. Mais en fait, il ne dit pas à Eli que j'ai ordonné à quelqu'un. J'ai vu la souffrance de quelqu'un, je vais changer la situation. Dieu a, il a transformé la destinée de cette veuve. Il a fait d'elle une personne qui en a suffisamment pour nourrir. Alléluia. Il a façonné sa destinée, il a transformé sa, sa vie. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Béni soit l'éternel. Dieu s'est levé pour toi également, bien aimé. Dieu s'est levé pour toi et pour moi. Notre Dieu s'est levé. Bien aimé, on ne va pas cracher notre dessus Notre Dieu est Dieu. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est merveilleux. Le Dieu de la veuve de saint Il s'est levé pour toi. Alléluia. s'est souvenu de toi. Alléluia. Dieu s'est levé parce qu'il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé. souvenu de Dieu s'est souvenu de tes prières, bien aimé. Oh, Dieu s'est levé pour toi bien-aimé Oh, il s'est souvenu de toi, ah, toi. Oh, bien-aimé Je suis venu te dire ce, ce soir Dieu s'est levé parce qu'il s'est souvenu de toi Dieu s'est souvenu de, de toi Alléluia Il s'est souvenu de tes prières Dieu a un plan pour toi Il a un plan de bénédiction pour toi Alléluia Dieu a un plan pour toi Il a un plan de bénédiction pour toi Alléluia Béni sois-tu, ô oh Jésus. Merci Seigneur. bénis la vie de Stéphanie Audrey Ombouran pour ce cantique. Béni sois-tu, ô oh roi de gloire. Alléluia. Dieu s'est levé, bien-aimé. Parce que Dieu t'a vu. Dieu s'est souvenu de tes prières. Dieu s'est souvenu de toi. Donne-lui tout. Confie-lui toute ta vie. Et il va prendre soin de toi comme de cette veuve de Saretta. Comme ce paralytique qui était couché. La parole de Dieu dit, Jésus l'a vu. Et parce que Jésus l'a vu coucher Jésus a transformé sa situation Toi aussi Jésus te voit Il voit ta situation Il voit la position dans laquelle tu es Il s'est souvenu de toi Alléluia Il s'est souvenu de tes prières Il s'est souvenu de toi bien aimé Bien aimé Ce n'est pas juste des paroles en l'air Dieu s'est levé Dieu s'est souvenu de toi bien aimé Adorateur et adoratrice Retiens qu'on n'adore pas Dieu en vain Personne n'adore Dieu sans voir sa main. Personne ne donne sa vie sincèrement à Dieu sans voir l'accomplissement de ses promesses. Oh, l'accomplissement de Dieu est arrivé. Alléluia. Oh, Jésus, son accomplissement est arrivé. Bien-aimé, son accomplissement dans ta vie est arrivé. Je peux te le confirmer. Oh, Dieu s'est levé. Son accomplissement pour ta vie est arrivé est ce que tu peux dire amen est ce que tu peux le proclamer alléluia dieu ne t'a pas abandonné dieu a entendu tes prières dieu s'est souvenu de toi il s'est levé pour toi bien aimé est ce que tu peux crier alléluia alléluia alléluia je suis convaincu Alléluia, que le façonneur de destinées a pris ma destinée en main et il a, il a fini de façonner. Il est en train de faire des choses glorieuses. Est-ce que tu peux dire Alléluia, Dieu s'est levé pour toi, bien-aimé. Dieu s'est levé pour toi. Le façonneur de destinées s'est levé pour toi. Le façonneur de destinées est dans l'accomplissement en ce moment. Son accomplissement est valable pour toi. Son accomplissement est réalisé pour toi. C'est effectif pour toi. Alléluia. Tu peux dire avec moi, j'ai vu ta bonté. Et ta miséricorde alléluia J'ai vu ta puissance Tu m'as libéré Papa J'ai vu ta bonté Et ta miséricorde J'ai vu ta puissance Tu m'as libéré roche des bâches que des gens Jésus, j'ai vu ta bonté et ta miséricorde. J'ai vu ta puissance, tu m'as libéré. Seigneur, tu m'as libéré. Bien aimé, si tu peux dire, Seigneur, tu m'as libéré. Seigneur, j'ai vu ta puissance, j'ai vu ta miséricorde. Tu m'as libéré, j'ai vu ta bonté et ta miséricorde. J'ai vu ta puissance, oh, tu m'as libéré. Oh, j'ai vu ta bonté, oh, et ta miséricorde. J'ai vu ta puissance, tu m'as libéré. Tu m'as libéré de toute souffrance, Seigneur. Tu m'as libéré de la malédiction. Seigneur, tu m'as libéré de la détresse. Seigneur, tu m'as libéré de la misère. Tu m'as libéré de la souffrance. J'ai vu ta bonté et ta miséricorde. Oh, j'ai vu ta puissance. Tu m'as libéré. Seigneur, ce soir, je peux proclamer que tu as mis fin au règne de mes souffrances. Bien-aimé Dis à l'Éternel qu'il a mis fin au règne de tes souffrances. Tes souffrances ne peuvent pas régner indéfiniment sur ta vie. Tes souffrances ne peuvent pas régner indéfiniment sur ta vie. Non, cet épisode est passé. Les jours de l'âme sont passés, tu n'es plus esclave. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie. Quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi, ma... oh Jésus, merci pour ta présence à l'instant. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Bien-aimé, est-ce que tu peux t'approprier ce cantique Est-ce que tu peux le vivre dans ton cœur Tu as mis fin au règne de mes souffrances. Ainsi qu'à mes errances Dans les mauvais jours Et devant tous mes défis En toi je me confie, Yahweh Quand je crie El Shaddai Tu me réponds De toi ma vie dépend Je t'aime, je t'aime Je t'adore Je t'aime, je t'aime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 Oh Seigneur, tu es le chemin. De toi, ma vie dépend. que des Je t'aime, je t'aime. Oh, je t'adore, papa. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, je t'aime. Yahweh. Je t'adore Oh Jésus, je t'aime Je t'aime, je t'aime Je t'adore Je t'aime, je t'aime Je t'adore Quand je crie El Shaddai, tu me réponds De toi ma vie dépend Oh Seigneur Je t'aime, je t'aime Je t'adore Alléluia. Que ne puis-je, oh mon Dieu Dieu de ma délivrance Rempli de ta louange Et la terre et les cieux Bien aimé, c'est le temps de témoigner Le temps de ton témoignage est là Commence à témoigner de la gloire de Dieu Commence à dire à Dieu Seigneur, tu es le Dieu de miracles tu es l'opérateur de miracles. Tu es le façonneur de ma destinée. Et je sais que le temps de notre, ton accomplissement est là. Alléluia. Que ne puis-je, oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins, oh Seigneur. De ma reconnaissance et dire au monde entier, combien je suis heureuse et dire au monde entier, oh Seigneur, combien je suis heureuse, que ne puis-je, oh mon Dieu. Dieu de ma délivrance, remplir de tes louanges, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins, de ma reconnaissance et dire au monde entier. « Combien je suis heureuse, Seigneur, je suis heureuse parce que tu m'as donné la vie. Je suis heureuse parce que, Seigneur, tu fais de moi ton témoin. Seigneur, je suis heureuse parce que ce matin, tu m'as donné d'ouvrir les yeux. Je suis heureuse parce que ce soir, tu me donnes l'occasion de glorifier ton nom, de conduire l'adoration sur cette plateforme. Oh Seigneur, je t'aime, au roi de gloire. Comment dire au monde entier combien je suis heureuse de t'appartenir combien dire au monde entier combien je suis heureuse d'être ton enfant comment dire au monde entier combien je suis heureuse d'être ta chouchou la chouchou de l'éternel, oh Seigneur Seigneur mon Dieu celle qui est blessée et que tu guéris Seigneur celle qui est dans la tristesse dans, dans la tristesse et que tu consoles celle dont les larmes coulent et dont tu sèches les larmes Alléluia bien aimé je ne sais pas en quoi tu veux être reconnaissant ou reconnaissante à Dieu ce soir mais bien aimé Dis-lui Seigneur je te suis reconnaissante pour telle raison Moi je suis reconnaissante à l'éternel Dieu parce que c'est lui qui me donne la paix Je suis reconnaissante à notre Dieu parce que chaque jour il prend soin de moi et de mes enfants Je suis reconnaissante à mon Dieu parce qu'il prend soin de moi dans les détails Je suis reconnaissante à mon Dieu parce que je sais qu'il y a des choses qu'il a vues que moi, je n'ai pas vu. Et lui, par rapport à ce qu'il a vu, il a eu une attitude avec moi, il a pris des décisions pour moi. Il y a des choses qu'il a entendues que moi, je n'ai pas entendues. Et Dieu, par rapport à ça, a pris une décision pour moi. Il a un plan pour moi, bien-aimé. Et je ne peux que lui dire merci. Heureuse, quand je t'écoute, papa, et que cette parole qui dit lumière soit et la lumière refuse, s'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console, et me dit c'est ici, oh, le chemin du salut. Et me dit c'est ici, le chemin du salut. Oh Seigneur,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 le chemin du salut Et me dit c'est ici ma chouchou Le chemin du salut, Seigneur Heureuse quand je te parle, Yahweh Et que de ma poussière Je fais monter vers toi Mon hommage et mon vœu avec la liberté d'une fille devant son père Et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu Et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu Heureuse, toujours heureuse j'ai le Dieu fort pour Père, pour frère Jésus Christ, pour guide de l'Esprit Saint, que peut m'ôter l'enfer, que peut donner la terre, à qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint, à qui jouit du ciel Et du Dieu trois fois saint Bien aimé, dis avec moi Heureuse, toujours heureuse J'ai le Dieu fort pour Père Pour frère Jésus-Christ Pour guide l'Esprit Saint Que peut m'ôter l'enfer que peut donner la terre à qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint? À qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint? Seigneur, je jouis du ciel et du Dieu trois fois saint. Je suis la chouchou de l'éternel. Bien aimé, dis à ton Dieu qui tu es pour lui. Moi, je suis la chouchou de l'éternel. Je jouis du ciel et du Dieu trois fois saint. Que peut m'ôter l'enfer? Il oh, y a des gens qui croient qu'ils m'ont enlevé quelque chose. Que peut m'ôter l'enfer? Et que peut donner la terre à quelqu'un comme moi qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint? Alléluia! Qu qu qu que, que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des esprits malins? Mon Dieu est au-dessus d'eux. Mon Dieu est plus fort qu'eux. Mon Dieu est au-dessus d'eux. Il est le façonneur des destinées. Il est l'opérateur des miracles. Et bien, mais je vais terminer par ça parce que ce cantique-là, Dieu l'a mis dans mon esprit. Oh Et je vais le chanter jusqu'à la fin. Je vais le terminer avec. Ton nom c'est Jésus. Jésus. Tu es l'opérateur de miracles. Ton nom c'est Jésus.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 Il façonne ta destinée. Il façonne la destinée des adorateurs et des adoratrices. Il façonne ta destinée. Et quelquefois, au moment où il est en train de façonner la destinée, quand il est en train de façonner cette destinée, tu as l'impression qu'il y a des tremblements de terre autour de toi. Parce que quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, je le répète, il est descendu avec fracas. Qu'il allait chercher la clé du séjour des morts, bien-aimé, à ah, ce qui s'est passé là-bas dans le séjour des morts. Ah non, si le diable savait, il n'allait pas permettre que Jésus meure. Il n'allait pas permettre que Jésus descende. Quand Jésus est descendu avec puissance, bien-aimé, la terre a tremblé. Les rochers se sont fondus en deux. Le rideau du temple s'est déchiré en deux. Bien-aimé, c'est pour toi qu'il a fait. Donc si tu vois si tu as l'impression que tout tremble autour de toi si tu as l'impression que les choses sont bouleversées autour de toi c'est parce que tu es sur le chemin de ta destinée Dieu est en train de façonner ta destinée et je suis convaincu d'une chose bien aimé. le temps de l'accomplissement est arrivé commence à rendre témoignage, commence à, commence à proclamer sur ta vie que la destinée que Dieu a prévue pour toi, tu es en train d'entrer dans ta destinée, bien aimé saisis cette parole ce soir, Dieu me donne de saisir cette parole il est le façonneur de ma destinée il est le façonneur de ta destinée bien aimé retiens-le et dis-lui à tout Seigneur, toi qui façonnes ma destinée, je te remets ma vie entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de ma destinée ce que tu voudras. Je suis convaincu d'une chose. Le temps de mon témoignage est arrivé et je vais témoigner de toi. Je vais témoigner, ma vie va témoigner, pour Père, parce que tu es Dieu et que tu es élevé au-dessus de tout ce que je vois comme tracas. Ma vie est élevée et toi, mon Dieu, tu m'as élevé au-dessus de tout cela. Au nom de Jésus, bien-aimé, que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Que le façonneur des destinées fasse un témoignage, qu'il mette sur tes lèvres, qu'il mette dans ta bouche un sujet de gloire, un sujet de témoignage et ce qui va t'arriver dans les heures qui suivent. Au nom puissant de Jésus. Amen.